Oui, bonjour. Alors voilà, on va faire un petit tutoriel aujourd'hui euh, sur iStream. iStream, c'est un logiciel euh, qui permet de monter un serveur euh, Icecast, euh, d'avoir euh, un client de stream pour envoyer du son sur Icecast et euh, pour pouvoir faire aussi du mixage entre euh, plusieurs. Euh, les émissions de stream, ça permet de monter par exemple un orchestre que l'on gère euh, avec Apo33 qui s'appelle le Gazo qui permet de recevoir plusieurs musiciens et de les renvoyer dans un même stream. Alors voilà, on va faire un petit tutoriel assez rapide pour euh, avoir les bases. Euh, donc euh, tout d'abord euh, il faut euh, avoir installé euh, un stream. Donc il y a un source forge, on est sur Ubuntu euh, Umutu, Debian euh, avec un, pa un paquet euh, .deb qui s'installe assez facilement. Sinon vous avez les sources pour le recompiler, euh, c'est uniquement sous euh, euh, GNU Linux, évidemment, on n'a pas encore travaillé euh, ni Windows ni Mac. Euh, donc euh, il faut le télécharger, l'installer, euh, il n'est pas compatible avec la version 18 à cause de, des dépendances de Liquid SOP qui ne permet pas de l'installer euh, sur des versions différentes donc voilà on va dire que vous avez installé le logiciel le, le iStream. et euh, donc les choses à savoir c'est que vous avez donc euh, euh, ça utilise euh, jack voilà donc jack c'est un, un client donc il faut le, le démarrer c'est un client un serveur audio euh, il faut avoir démarré jack euh, donc je ne vais pas faire un tutoriel sur Jack, euh, je vais juste faire sur euh, iStream. Donc on va dire que vous avez les bases pour démarrer le son Jack, le serveur de son Jack, et que vous avez aussi accès, euh, bien entendu, à euh, la capture euh, de, des ports d'entrée et de sortie dans Jack. Voilà, Ce qui va nous permettre ici de connecter les clients entre eux, euh, comme on va on va pouvoir le voir dans un second temps donc voilà ici c'est l'interface de euh, de Ice Stream donc euh, qui est la dernière euh, la V3 que nous avons sorti euh, en février 2020 euh, l'interface est assez euh, est assez simple hein. on a euh, ici euh, un menu avec euh, dans lequel vous pouvez loader euh, euh, Différents euh, différentes, euh, presets, euh, pré, euh, pré voilà ça reste assez simple, hein, save, save as, euh, vous avez trois euh, petites fenêtres, player, sunstream euh, local server, euh, voilà donc ce qui va nous intéresser dans un premier temps ça va être de démarrer un serveur Icecast pour pouvoir euh, distribuer nos euh, nos streams ou en recevoir donc le serveur SK ça permet effectivement euh, voilà démettre transmettre recevoir c'est un serveur audio et vidéo euh, voilà dans le cadre de ice euh, stream on va uniquement faire de euh, l'audio donc euh, ici on a un port en général le port c'est le port 8000 alors je ne vais pas vous montrer comment ouvrir votre box c'est encore une autre étape, c'est-à-dire que si vous êtes euh, derrière euh, un euh, service d'internet, euh, euh, il va falloir aller sur l'administration de votre box internet et ouvrir le port 8000 en mettant l'adresse IP de la machine sur laquelle vous faites le Icecast. Euh, nous, on se concentre uniquement euh, sur euh, l'interface elle-même Icestream, on ne rentre pas dans tout le détail de l'administration générale euh, internet vis-à-vis -vis de IceCast. En tous les cas, démarrer un serveur IceCast, l'idée, c'était de faire ça de façon assez simple, euh, puisque ça peut être assez compliqué. Donc là, on choisit le port, on choisit un mot de passe, euh, voilà. on choisit le nombre de, de personnes qui peuvent écouter, ça dépend de votre connexion, vous pouvez limiter, on va mettre une centaine, euh, et puis euh, le nombre de personnes qui envoient, euh, on va dire que vous n'en ferez pas plus de 20, par exemple. Hein. Tout ça, vous pouvez le, le déterminer. Voilà, vous-même. Euh, dès que ces paramètres-là sont rentrés, vous faites Start. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'interface que nous avons développée, on voit ici le bouton vert qui s'est allumé. Donc, il est passé de rouge à vert qui permet de dire que euh, l'interface a démarré. Ce qui vous permet aussi de voir que cela a démarré, c'est cette page qui apparaît, ASCAS 2 admin, qu'on va pouvoir retrouver sur un navigateur dans un deuxième temps, euh, qui nous permettra de voir les streams. Voilà, ici, on voit les logs, euh, il est démarré, euh, ça, c'est aussi simple que ça dans les streams. Euh, votre serveur ASCAS est démarré. La deuxième euh, partie concerne euh, ici l'envoi le, le, le, le, d'un stream donc c'est vous qui mettez un son euh, vers l'extérieur et sur euh, votre serveur Icecast donc on va utiliser le format OGG on va mettre en cas 44100 et faites attention à cette option là parce que vous pouvez monter très haut en qualité on va rester autour de 200 et euh, quelques kilobits par seconde et on va faire en stéréo voilà, on choisit euh, le nom du stream, mon stream, euh, la description, euh, pour euh, le test, stream, voilà, le genre, musique, le serveur, alors ici, euh, on est en local, donc local host, voilà, le port, c'est celui qu'on a rentré, 8000, le moonpoint, c'est important, mon euh, stream. Et le mot de passe du serveur. Alors, bien, il ne faut pas vous trouver, vous, vous tromper. Dans un deuxième temps, ici, vous avez le Duplicate Low Quality Stream et le Stream Dump, ce qui vous permet de faire un stream de plus basse qualité si vous avez une petite connexion. Et Stream Dump, c'est pour faire un enregistrement. Euh, voilà. Si euh, vous êtes prêt, que vous avez rentré les bonnes informations, que vous êtes sûr, c'est très simple, vous cliquez sur Connect to Stream. Voilà, du bouton rouge, on passe au bouton vert. S'il n'y a pas de souci, on voit les logs. Il s'est connecté. Il ne bouge plus. Il a euh, donc... Euh, on est mis sur le serveur. Voilà. Euh, on, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que il va falloir aller sur euh, le un navigateur euh, qui va nous permettre de euh, voir et d'administrer IceCast. Euh, donc, on va ouvrir un Mozilla Firefox. Voilà. Et on va taper l'adresse 8000 ce qui correspond à notre serveur. Voilà. Donc, on apparaît euh, ici dans cette fenêtre-là. Euh, on se rend compte que euh, que le serveur est bien démarré qu'on peut voir notre stream voilà on change les couleurs euh, et donc il faut le redémarrer euh, Voilà donc... Ça, ça nous permet de voir que le euh, stream est démarré, que le Icecast est démarré et que le, votre stream a bien démarré. Ensuite, dans un deuxième temps, il va falloir connecter du son. Euh, dans notre cas, on va euh, juste prendre un, un logiciel de euh, très simple de test. On va prendre euh, PureData. Voilà et on va le connecter on va faire un test voilà un test audio MIDI alors il passe par jack je vais vous le montrer tac pour que vous puissiez bien euh, voir l'idée voilà donc là vous avez votre euh, votre pure data et il faut bien le connecter euh, bien vérifier qu'on le connecte dans euh, dans le jack alors pour le connecter dans le jack c'est pas difficile il euh, vous suffit de euh, voilà le connecter, alors automatiquement, lui, il se connecte, euh, euh, voilà, il se connecte, le Pure Data, il se connecte euh, directement dans le Jack. Voilà, on envoie un son. Et là, on peut voir ici dans le Jack que il y a le Pure Data à gauche, d'accord, qui émet ce son là. Euh, et de l'autre côté, on a euh, un logiciel qui s'appelle LiquidSOP, qui correspond euh, à votre client de stream. Donc, euh, il va falloir euh, connecter votre Pure Data, ici, c'est pour faire une test de son, à votre LiquidSOP. Voilà, ce qui va permettre de connecter votre source vers le client de stream. Euh, dans un deuxième temps donc là pour nous euh, on n'a pas forcément euh, vous n'avez pas forcément le son du pure data c'est pas grave c'est pas le but le but c'est que vous, vous compreniez bien la démarche donc euh, au niveau de un stream là on a plus grand chose à faire sauf si on veut recevoir d'autres streams donc euh, une façon de vérifier si votre stream passe c'est que vous ouvrez un autre client euh, et vous rentrez euh, l'adresse. Donc, euh, ici, euh, on est. Euh, on va juste passer dans le screen capture. Voilà. Et ici, vous voyez. Voilà, on se retrouve ici. On a euh, l'ensemble. Euh, on peut voir l'ensemble. Alors si on clique droit ici sur la page, on a copy audio location. Voilà. Ce qui va nous permettre ici de rentrer dans un client, euh, le stream. Voilà. Et donc si on clique, on peut voir la visualisation toute petite ici de mon stream. Donc, euh, s'il est connecté, il tourne à 0, 9, 0, 10, 0, 11, 0, 12. C'est que ça marche. On peut voir localhost mon stream. Bon, très bien. Ça, ça fonctionne. Maintenant, euh, ce que je cherche à avoir, c'est pour la dernière partie. On va aller chercher... On va aller chercher d'autres clients pour faire cette dernière partie. Donc la dernière partie, c'est, il s'agit de recevoir, euh, voilà, dans un stream. Il s'agit euh, de recevoir d'autres players. Voilà, ici c'est l'interface. Donc, euh, il vous suffit, dans un deuxième temps, de récupérer d'autres, d'autres adresses que vous, le met, que vous mettez ici ou d'autres sons. Vous les jouez. Vous avez ici un vue mètre avec un volume. Voilà, ici vous voyez le, le, le, le vu-mètre apparaît. Vous pouvez ici le muter, l'arrêter. Et si vous allez dans Jack, voilà. Si vous allez euh, du côté de Jack, on voit qu'ici, le, le récepteur M-Player apparaît dans euh, la fenêtre ici. Donc, vous pouvez faire le mix avec votre client en cliquant ici vers LiquidSop. Donc, vous rebalancez, vous réenvoyez le client que vous écoutez. Donc, euh, vers votre stream. Voilà, et ensuite, euh, dans euh, dans iStream, vous pouvez rajouter d'autres streams et les mixer euh, en envoyant leur vue -mètre. Voilà, Ça vous permet d'avoir un outil global avec player, send stream, local, serveur. Euh, et de sauvegarder l'ensemble, si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez multiplier jusqu'à euh, on est à euh, 12 streams en parallèle euh, utilisant comme base un player euh, qui s'ouvre dans jack voilà j'espère que ça peut vous aider pour euh, pour euh, vous lancer dans l'utilisation de iStream. je vous souhaite bon courage si vous avez des retours à faire n'hésitez pas à rentrer en contact ou à laisser des commentaires à bientôt au revoir